Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, moi je m'appelle Ashley Auguste, j'ai 28 ans et euh, je réside en région parisienne. Je suis euh, la créatrice donc, de deux personnages pour enfants. Donc, le premier c'est Little Nappy, c'est une petite fée, donc voilà, originaire euh, aussi d'Haïti, donc franco-haïtienne, qui vit avec ses parents en région parisienne. Et un autre personnage qui s'appelle Yaël Apprend. Et là, c'est un petit garçon, toujours franco-haïtien, qui réside en région parisienne et qui apprend les bases en fait des valeurs euh, chrétiennes. Et ces deux personnages, ce qu'ils ont en commun, c'est de mettre en avant euh, la diversité, la tolérance, euh, l'acceptation de soi et la richesse en fait, d'avoir une double culture. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais mettre en avant. C'est vraiment ce qui est propre à moi. Donc, on va faire un, un petit focus sur euh, ben, mon parcours déjà, pour vous expliquer un peu euh, mon cheminement et qui a fait qu'aujourd'hui, euh, j'en suis à là. Euh, donc, j'ai fait une licence en langue étrangère appliquée à la fac. Et par la suite, j'ai fait un master en marketing international, donc en école de commerce. Et euh, je n'avais jamais eu vraiment cet esprit en fait, d'entrepreneuriat jusqu'à que j'arrive en école de commerce, où vraiment là, j'ai commencé à prendre goût à tout ce qui est bah, business, en fait, tout simplement. Et euh, à partir de, de, cette, de ces deux années, c'était vraiment deux années, euh, j'ai commencé à me dire, bon, j'aimerais bien vraiment faire quelque chose qui, euh, qui soit en accord avec moi, ce que je suis, vraiment mes valeurs. Ok, du business, mais pas que, en fait. J'avais vraiment cette idée en tête, mais je ne savais pas forcément quoi quoi faire, en fait, et quelles étaient mes compétences, euh, qu'est-ce que je savais faire ou pas faire. Enfin, j'étais encore très, très floue à ce niveau-là. Euh, pendant mon master, donc du coup, j'étais à l'étranger. J'ai fait euh, six mois à Taïwan, et euh, du coup, j'ai vécu là-bas, j'allais à l'école là-bas. Et ensuite, je suis partie en stage aux États-Unis. Cette année, elle a été très, très riche et pour moi, elle est très bénéfique parce que bah, déjà, j'étais euh, immergée dans un autre pays, dans une autre culture, dans une autre façon de faire. Et moi, c'est ce que j'aime, vraiment découvrir euh, bah, D'autres horizons que les miennes, déjà, pour m'ouvrir un peu plus l'esprit. Et euh, avant ce cheminement-là, euh, j'étais vraiment dans, un, dans une quête d'identité. où Je voulais savoir, euh, bah, en tant que femme noire, qui j'étais vraiment, euh, ce que je représentais, déjà, à mes yeux, mais aux, aux yeux aussi de la société, et où était ma place. J'étais vraiment dans ce cheminement-là, que ce soit euh, au niveau de la société, mais aussi euh, spirituellement. Et avant de partir, j'étais en train de me chercher au niveau capillaire. Donc vraiment, je voulais savoir comment prendre soin de mes cheveux crépus parce que je n'avais jamais pris le temps d'en prendre soin, clairement. J'avais toujours ben, des tissages ou des perruques ou quoi. Ce n'est pas un souci, mais le truc, c'est que pour moi, c'était vraiment ça, mes cheveux. Point où je m'en occupais pas forcément de mes vrais cheveux. Donc j'avais cette quête-là où je me disais, bon, il faut que j'apprenne à m'occuper de mes cheveux, etc. Et quand j'étais à Taïwan, du coup, pendant mes études, euh, je me suis dit, c'est le moment d'apprendre. Donc j'apprenais tous les soins, etc., pour s'occuper de ses cheveux. Et euh, à la même période, il y avait Instagram. Donc je partageais toutes mes recettes, tout ce que j'apprenais sur Google, je le référençais sur cette page Instagram. Et en quelques mois, Vraiment, en peut-être cinq mois, j'ai eu moins de. Enfin, pas plus de. Non, attendez. J'ai eu 7000 abonnés au moins, en tout cas. Mais j'étais. Waouh wow. Je me disais, waouh Mais c'est énorme À l'époque, pour Instagram, ça passait encore. C'était trop bien. Et surtout, ce qui m'avait frappé, c'est les retours que j'ai eu de parents. Donc, de maman qui me disaient, mais comment je fais pour mes cheveux Et comment je fais pour ma fille Et mes enfants, comment faire Et mon fils, à partir de quel âge je peux mettre des, des soins sur ses cheveux, etc. Et c'est là que je me suis dit, ah, déjà, pour les enfants, c'est compliqué, c'est vrai. Déjà, nous, à notre âge, on se réapproprie un peu euh, les soins, en fait, enfin, les routines à avoir pour nos cheveux. Mais alors c'est vrai que pour les enfants, ce n'est pas évident si nous, on ne sait pas comment eux vont savoir. Et là, j'ai commencé à me dire, ah, un personnage pour les enfants, ce serait bien. Donc j'ai fini mon master. Et euh, j'étais encore dans cette quête d'identité, je veux faire un business, mais dans quoi euh, Et moi aussi, où est ma place, en fait, voilà. Et entre-temps, en parallèle, pareil à l'église, je me disais, ok, on a tous un appel, on sait tous faire des choses. Qu'est-ce que moi, je sais faire Qu'est-ce que je peux mettre en avant pour servir les autres Je ne savais pas encore. Et donc, c'est l'année après mes études, où vraiment, j'ai commencé à me dire cette année, je vais me chercher comme jamais. Donc, j'allais à des conférences, j'ai écouté des, des, des podcasts de personnes inspirantes. Euh, je me posais pas mal de questions. J'essayais aussi pas mal de choses aussi, tout en étant euh, salarié dans des entreprises, mais vraiment, c'était alimentaire. J'étais en parallèle, en train de me dire, OK, cherche-toi à fond, vraiment, cherche ce que tu sais faire. Et euh, bon, l'entrepreneuriat, c'était sûr. Maintenant, dans quoi Bonne question. Donc il y avait encore cette page qui faisait pas mal de retours tous les jours et je me suis dit, il va falloir que je fasse un personnage pour les enfants en fait, qui parle de cheveux et on verra par la suite. Donc euh, je me suis dit, ok, donc je travaillais. Après j'ai commencé à faire une, une autre formation en entrepreneuriat mais vraiment pure et dur. Et là j'ai fait une étude de marché où je me suis rendu compte que euh, dans, la, dans tout ce qui est média pour enfants, dans tout ce qui est livre, dessins animés, euh, et autres jeux au programme hein, destinés aux enfants, vraiment les outils éducatifs, il manquait énormément de diversité. Il manquait énormément d'autres bah, couleurs que la culture, euh, la couleur blanche en fait, et euh, la culture occidentale. Et là, je me suis dit, mais c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a un problème après aussi, euh, bah, à notre niveau, à nous, on grandit sans avoir de représentation, sans avoir de modèle positif à laquelle euh, s'identifier. Et on devient complexé, on, devient, euh, on, devient, on en vient à se dire en fait, qu'on n'est pas assez légitime pour être euh, sur un grand écran ou, sur un, ou dans un livre. Et là, c'est un souci. Et là, ça m'a fait tilt, en fait. Et donc, euh, bah, de fil en aiguille, je me suis dit, je vais écrire des livres. Et euh, j'ai écrit des livres. Donc, j'ai commencé par le premier, sur les cheveux crépus, forcément, ça me parlait. Et euh, par la suite, euh, donc c'était Lita Napi. Par la suite, il y a eu Yaël. Et Yaël, euh, euh, ça arrivait donc après quelques mois. Et là, pareil, mais ça, c'est vraiment axé euh, sur la foi chrétienne. Je voulais vraiment en parler aussi euh, pour euh, bah, parler sur les enfants, simplement. Et euh, bah, au cours de tout ça, moi, j'ai pas mal de challenges, ça c'est sûr, parce que c'est un monde que je ne connaissais pas, le monde littéraire. Donc, j'ai dû tout apprendre sur le tas. Comment écrit un livre Qui va éditer mon livre Comment le distribuer Comment le vendre Comment le faire connaître Tout ça, c'était nouveau pour moi, donc j'ai dû faire face à ça. J'ai dû aussi bah, travailler avec d'autres personnes, hein, forcément. Moi, j'ai du mal à déléguer, mais j'ai dû travailler avec d'autres personnes. Je n'ai pas toujours pris les bonnes décisions. Clairement, je me suis trompée énormément de fois, ça c'est sûr. Euh, j'ai fait confiance aux mauvaises personnes, donc ce n'était pas simple. Et euh, c'est beaucoup de, de temps. Ça demandait beaucoup de travail, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi en coulisses. C'était beaucoup de temps, beaucoup de... Euh, d'apprentissage de, de, sur des secteurs, encore une fois, que je maîtrisais pas du tout. Et euh, mais après, je regrette rien parce que, honnêtement, après les retours que j'ai aujourd'hui, euh, moi, ça me fait plaisir. Je me dis « waouh !» Je sers à, à, bah, au plus grand nombre, que ce soit les enfants ou les parents. J'ai pas mal de retours très, très positifs. Et ça, ça me donne l'envie de faire toujours plus, de continuer à faire ce que je fais. Parce que derrière, il y a une génération, en fait, c'est les enfants qui vont, nous presser, qui vont ben, venir euh, après nous et l'idée c'est de leur laisser le maximum de valeurs positives possibles de bons messages pour qu'ils puissent devenir des citoyens ben, tout simplement sains et confiants euh, en eux-mêmes. Donc ça, c'est un point important pour moi et euh, j'ai bien aimé cette année aussi où donc, je me cherchais donc, avant tout ça parce que je demandais tout le temps euh, à Dieu ben, comment entreprendre, quoi faire et dis-moi quel est mon appel et je vois que de fil en aiguille en fait, il m'a vraiment orientée vers les bonnes choses à faire et je n'aurais jamais pensé écrire un livre et pourtant et je me suis dit, ouais, tout est possible. Donc ça, c'est mon verset dans la Bible, c'est vraiment Marc 9, 23. C'est euh, tout est possible à celui qui croit. Voilà, donc euh, si j'avais un message là, ce serait que si vous croyez en quelque chose qui n'existe pas, bah, créez le changement que vous ne voyez pas. Et c'est possible, il faut vraiment avoir la foi, ça c'est sûr. Mais euh, c'est faisable, donc, clairement, si vous y pensez, ce n'est pas pour rien. Je pense que Dieu, il dépose des choses en nous et c'est pour que nous, on, on puisse... Euh, il sème des choses et nous, en fait, on, on, les, fait, euh, on les fait pousser on les fait grandir et on les fait fructifier tout simplement. Donc voilà, euh, bah, pour celles qui souhaitent entreprendre, allez-y encore une fois, n'hésitez surtout pas. Moi, ce que je vais continuer à faire de mon côté, c'est vraiment développer euh, ces deux personnages-là et je voudrais qu'on arrive à, à faire en fait un univers pour les enfants au même titre que Martin ou Mickey, par exemple. Mais vraiment que ce soit des personnages emblématiques pour les enfants, que chacun se sente représenté, légitime et qui s'accepte comme il est, tout simplement. Voilà. Alors bonjour, je m'appelle Laetitia Alvaro et je suis fondatrice de FDF Empire. Alors FDF Empire, ça comprend trois pôles. Le premier pôle, c'est Express Yourself by FDF. Donc euh, je fais des émissions et je reçois des personnalités chrétiennes, des entrepreneurs, des artistes, etc. Et ils viennent sur mon plateau pour euh, me parler un peu de leur expérience, euh, comment ils ont fait pour en être là, justement, euh, grâce à l'aide de Dieu. Le deuxième pôle, c'est GTC Academy. GTC Academy, c'est une plateforme de restauration où euh, on aide les jeunes femmes et les jeunes hommes à vraiment pouvoir se restaurer de leur être intérieur afin, avant d'être euh, utilisés par Dieu. Et le troisième pôle, eh ben, c'est la cuisine de Queen FDF. Ça, c'est euh, mon bébé qui est né en fin 2019, décembre 2019. Et euh, j'y mets toute, euh, tout mon amour dedans, c'est mon travail, c'est ce que je fais aujourd'hui maintenant. Et euh, comment je suis arrivée à, à, à faire que de la cuisine aujourd'hui, c'est parce que c'est parti d'une frustration. Comment je suis arrivée à faire de la cuisine aujourd'hui, c'est parce que c'est parti d'une frustration. Et euh, cette frustration, en fait, m'a emmenée tout simplement à, à me lancer en tant qu'entrepreneur. Euh, je travaillais en tant qu'assistante commerciale, assistante RH, mais il y avait quelque chose en fait qui me manquait. Il y avait vraiment... Euh, euh, je traînais des pieds en fait pour aller au travail. Ça ne me, pla ça ne me plaisait plus du tout de me réveiller le matin et d'aller dans un bureau, euh, disons, travailler pour les gens. Euh, ça ne me plaisait plus du tout et en fait, au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose que j'aimais faire. Quelque chose que même si on ne paye pas en fait, je voudrais le faire et c'était la cuisine. Je recevais toujours des compliments, mais tu fais très bien la cuisine. Euh, pourquoi tu ne te lances pas Et au début, en fait, je ne voulais pas me lancer juste pour me lancer. Je voulais vraiment faire quelque chose qui me plaît et surtout euh, être sûre que c'est le bon moment. Alors, c'est venu vraiment de la frustration. Je me suis dit, c'est plus possible. Euh, chaque matin, je me réveille, ça ne va pas. Chaque matin, je me réveille et je vais au travail. Je suis assise devant un bureau, devant un ordinateur et avoir les gens au téléphone, recevoir des gens qui se plaignent, recevoir des gens qui chargent du travail. Euh, je ne pouvais plus, c'était euh, un off total. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de travailler. Je me suis posée, j'ai pris un temps pour réfléchir est ce que vraiment j'étais prête à être entrepreneur entrepreneur est ce que j'avais euh, au fond de moi ce fardeau en fait d'entrepreneur est ce que je voulais juste pas le faire pour gagner de l'argent et euh, ne plus être sous, sous les responsabilités de sous les ordres de quelqu'un pardon et euh, et ça a été comme un déclic ça a été comme un déclic et dieu dieu m'a présenté ça vraiment euh, sur un plateau j'ai pas fait beaucoup d'efforts quand je me suis lancée euh, j'ai eu tellement de personnes qui ont été derrière moi euh, qui, qui m'ont soutenu, qui ont partagé. Euh, donc au départ, j'ai juste commencé ça sur euh, ma page personnelle Instagram et puis euh, deux mois plus tard, j'ai décidé de vraiment créer la page Instagram de la Cuisine de Queen FDF et euh, bon, c'était pas facile au début quand même. C'est vrai que Dieu m'a présenté ça sur un plateau d'or si je peux dire ça. Mais c'était pas facile, parce que bah, je me posais énormément de questions. Euh, je me posais énormément de questions et j'ai eu des personnes qui euh, qui sont arrivées, on va dire, dans le game euh, ou qui étaient là avant moi. Et vu que moi, je j'essayais quand même d'emmener de la nouveauté. J'avais l'impression que des choses que j'emmenais, on, on venait à, à les copier. Donc, à un moment donné, j'étais très frustrée et je voulais arrêter. Je voulais vraiment arrêter parce qu'en fait, je me disais que tout ce travail que moi je faisais finalement quelqu'un d'autre venait euh, pour, euh, bah, pour le, le, le piquer ou voler mon idée. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis dit pourquoi j'ai commencé en fait Pourquoi j'ai commencé Est-ce que j'ai commencé pour quelqu'un ou est-ce que j'ai commencé parce que c'est vraiment mon battement de cœur. et je me suis souvenu que c'était vraiment le battement de mon cœur. et aujourd'hui euh, un an et demi plus tard euh, je me sens vraiment bien, je me sens à ma place, j'ai des clients, euh, super géniaux, j'ai des followers hyper géniaux, j'ai des commandes tout le temps et euh, j'ai réussi même à saisir l'opportunité euh, de cette pandémie en fait. Ça veut dire que même dans la pandémie, j'arrive à, à, à, à travailler, j'arrive à, à avoir des clients, des opportunités. Euh, je me fais vraiment euh, euh, Contacté par euh, vraiment un peu tout le monde, par des blogueurs, par euh, des artistes, par des personnes lambda, euh, c'est euh, c'est un peu ça. Je me suis même déjà fait contacter par une personne qui habite en Allemagne. Bon, malheureusement, on n'a pas encore de filial en Allemagne, mais voilà, c'est vraiment quelque chose euh, que j'aime faire. Euh, J'aimerais vraiment encourager quelqu'un et lui dire, l'entrepreneuriat c'est pas c'est pas du jeu. L'entrepreneuriat c'est pas juste pour euh, gagner de l'argent. L'entrepreneuriat, c'est d'abord faire quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on ferait même si on ne nous donnerait pas d'argent. Et moi, aujourd'hui, la cuisine, je peux en faire tout le temps, quoi. Je passe mon temps à la cuisine. Mon bureau, c'est ma cuisine. J'aime ça. Je peux me réveiller le matin à 5 heures et, et être dans la cuisine, me, me poser pour chercher de nouvelles recettes. Toujours quelque chose de nouveau, en fait, pour satisfaire ma clientèle. Et ce que j'aime, c'est que je suis énormément inspirée dans ma cuisine. Et c'est vraiment le Seigneur qui m'inspire. Je ne fais vraiment pas ça par moi-même. Je ressens vraiment le, le Saint-Esprit m'inspirer, me donner des idées. J'ai tout le temps des nouvelles idées. Ça, c'est mon défaut. Mais j'ai tout le temps des idées. Des fois, j'ai envie de tout faire en même temps. Mais ce n'est pas possible. C'est impossible. Donc, il faut savoir se mettre aussi euh, des objectifs, savoir ce qui est prioritaire. Et ne pas juste tout faire parce qu'on est inspiré. Savoir, est-ce que je suis dans la bonne saison pour faire ceci ou pour faire cela. Donc vraiment, la place de Dieu dans mon entreprise, elle est, elle est première. Je ne fais, je fais rien sans Dieu. À chaque fois que j'ai envie de, de, de, de créer une nouvelle recette ou euh, d'inventer un nouveau plat, donner un nom au plat, je j'interroge le Saint-Esprit pour savoir si si ça va passer ou même parfois euh, moi j'ai je, je, l'impression que ce que je fais bon c'est simple quoi c'est c'est juste de la nourriture mais euh, quand tu as tes clients qui te répondent waouh j'ai super bien mangé c'était super bon je sais pas comment expliquer mais il y avait quelque chose c'est euh, c'est waouh c'est waouh et euh, un secret aussi que je j'aimerais partager à quelqu'un qui est dans la même euh, qui est dans la même euh, qui fait la même chose que moi. Il faut toujours prier avant de commencer à faire à manger. Je vous assure que ça marche super bien. C'est, euh, En fait, c'est l'ingrédient, c'est l'ingrédient qu'il vous faut. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, je suis entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort. J'ai décidé de prendre des risques. J'ai décidé de faire euh, des pertes pour gagner. Parce que l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. Ça ouvrir pour pour s'enrichir. Et euh, je remercie le Seigneur vraiment de m'aider à chaque instant, à tout moment. Et euh, aujourd'hui, je peux dire que je suis une boss, ladies. Vous pouvez me suivre sur euh, ben, mes réseaux sociaux, sur Instagram, QueenFDF, pour la cuisine, la cuisine de QueenFDF, et pour euh, Express, Yourself by FDF, ben, Express Yourself by FDF. Voilà, c'était un honneur pour moi d'être reçue sur le plateau de The Boss Lady Shows. Que Dieu vous bénisse. Hello, everybody Je m'appelle Tosina Desimeji et je suis avec vous pour vous parler de mon histoire, vous raconter mon parcours d'entrepreneur. Alors je vais commencer par le début, donc mes origines, je suis d'origine nigériane, je suis née en France mais j'ai vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à mes 12 ans avec mes parents, dans une famille chrétienne, mon père est pasteur, ma mère était entrepreneur également. Je suis arrivée en France à l'âge de 12 ans et de 12 ans à 18 ans, j'ai habité dans des familles d'accueil, en internat scolaire et dans plusieurs endroits différents parce que ma famille ne résidait pas en France. Euh, ça a forgé chez moi une certaine indépendance. Et ça m'a aussi rapprochée beaucoup du Seigneur, parce que étant dans une famille chrétienne, on entend beaucoup de notions chrétiennes, mais ce n'est pas la même chose que lorsqu'on se retrouve dans une situation où il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, et euh, on apprend vraiment à dépendre de Dieu. Et la fidélité de Dieu était vraiment tout le temps au-delà de mes attentes. Um, à 18 ans, je suis devenue française et j'ai euh, commencé, j'ai eu mon vrai premier job et là j'ai pu avoir enfin mon indépendante parce que ce n'était pas facile d'habiter chez les gens, surtout qu'on vient d'une famille où euh, on avait à peu près tout ce qu'il fallait chez soi. Quoi. Euh, donc j'ai pu travailler, j'ai pu obtenir mon appartement euh, mais au fond de moi je savais toujours que je voulais entreprendre parce que depuis mon enfance même, même quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais toujours cette tendance-là à, à vendre des choses au fait, à racheter des choses <rire> et à les vendre. Donc tout le monde savait que j'avais cette fibre entrepreneuriale et euh, tout ce que je faisais, ça marchait plutôt bien. Donc euh, je suis arrivée en France et puis à 18 ans, euh, je me souviens que quand je cherchais mon premier travail, je stressais tellement euh, que je me disais « si le McDo peut me donner un travail, je serai la plus heureuse du monde ». Mais heureusement que le Seigneur est bon. Et euh, le Seigneur m'a fait rencontrer une personne à ce moment-là qui m'a parlé de, du poste d'hôtesse d'accueil. Elle me disait « mais tu peux être hôtesse d'accueil ». Moi, je pensais que c'était que les mannequins, les filles super belles qui pouvaient avoir ce genre d'opposition. Mais euh, on a prié ensemble et m'a dit « vas-y, postule quand même ». Et donc, j'ai postulé et j'ai été prise non pas à une entreprise, mais à trois entreprises. Mais avant ça, j'avais eu plusieurs échecs. Euh, et je me demandais, c'était vraiment à ce moment-là que je me demandais est-ce que même le McDo voudra de moi, vu que j'ai eu déjà plusieurs choix, que j'avais eu à peu près 6 entreprises qui m'avaient dit non. Mais j'ai persévéré et après je me suis retrouvée avec trois entreprises qui m'ont dit oui. Donc je poursuivais mes études euh, en économie gestion et j'étais au test d'accueil. Sauf que je n'aimais vraiment, mais vraiment pas ce que je faisais à la fac. Donc je me retrouvais à plus travailler qu'aller à l'école. Oui, j'ai jamais été très, très scolaire. Um, et une fois, j'étais à la fac hein, et j'ai vu une offre euh, pour être formatrice à l'anglais. Et euh, à l'époque, c'était 18 euros de l'heure. Et je me suis dit, mais c'est trop bien <rire> Étant d'origine anglophone, chez moi, on parlait et français et anglais. Donc, j'ai postulé et ils m'ont prise. Euh, à vrai dire, au début, je l'ai fait parce que la rémunération était bonne. Euh, j'ai commencé avec euh, un groupe puis trois groupes, et parmi ces groupes-là, il y avait une classe parce que j'intervenais dans des écoles primaires à Paris qui me faisait vraiment la misère. Et je me souviens que c'était les vendredis après-midi. Et à l'époque, j'avais euh, l'habitude d'avoir mon temps de prière avec Dieu entre midi et deux. Donc le matin, j'étais test d'accueil, l'après-midi, j'allais à la fac. Mais entre deux, euh, je prenais ce temps-là aussi pour prier. Je me souviens que ce vendredi-là, je vais travailler exceptionnellement et enseigner à cette, cette classe-là. Et euh, il me faisait tellement la misère que j'avais envie d'appeler et d'annuler au fait, et mentir que j'étais malade. Et euh, je me souviens que pendant ce moment de prière, j'ai entendu Dieu me dire clairement, « N'abandonne pas. » parce qu'il y a une grande rémunération qui est attachée. Ça m'a redonné du peps. Je suis partie. Le cours s'est pas très bien passé non plus. Mais là, j'avais une vision parce que Dieu m'avait mise à cœur, m'avait dit que cet enseignement, cette carrière d'enseignement n'allait pas s'arrêter là. Et donc, j'ai continué euh, à enseigner. Donc, j'étais hôtesse euh, euh, d'accueil et en même temps enseignante euh, pour les élèves au primaires. Euh, après cette première année qui n'était pas très bonne, ça n'a fait que s'améliorer, au fait. Euh, L'année d'après, je suis passée de 3 groupes à 10 groupes et j'ai commencé à kiffer <rire> enseigner. Et il euh, n'y avait rien de plus satisfaisant que d'avoir des parents qui venaient me voir en me disant oh, « C'est vous la prof d'anglais Oh là là, euh, mon fils, il, il aime beaucoup vos cours. Il n'arrête pas de chanter les chansons que vous lui apprenez. Euh, C'est vraiment super ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez donner des cours en plus à mon enfant ?» des cours particuliers quoi et donc euh, ça m'a motivée parce qu'en plus c'était bien payé à continuer dans cette voie là j'ai commencé à postuler sur plusieurs sites sur internet super prof le bon coin et j'ai eu pas mal de retours positifs euh, je me souviens que tout ça c'était toujours en étant dirigée par Dieu, parce que je sais qu'à chaque fois qu'on avait des vacances scolaires, j'essayais de travailler plus, parce que quand il y avait la période des examens, on peut bien sûr moins travailler. Et je me souviens, en l'occurrence, d'une fois, c'était, euh, on allait avoir les vacances, et euh, je me souviens que j'avais prié, j'avais dit « Seigneur, ça va être les vacances, il faut que je trouve plus de, de travail, quoi. il faut que je puisse gagner plus pendant ces vacances. » Et euh, pendant ce temps-là, de prière, j'ai vraiment senti Dieu me dire « ne cherche pas plus de travail, cherche-moi. Au départ, quand t'entends ça, t'as pas trop envie, quoi. T'es en mode, moi j'ai besoin de gagner de l'argent, j'ai déjà mon temps avec Dieu, te chercher toi c'est bien, mais moi j'ai besoin de sous, quoi. Et j'ai décidé de faire confiance à Dieu. Donc au lieu d'avoir de ma deuxième demi-journée où je travaillerai, j'ai décidé de passer plus de temps dans la présence de Dieu et à prier. Ça, c'était la première semaine des vacances. Sachant qu'il y a deux semaines pour les vacances. Euh, le jeudi ou le vendredi de cette première semaine, l'école, enfin non, c'était une association pour laquelle je travaillais, qui m'emmenait à enseigner l'anglais dans plusieurs instituts, m'appelle en me disant... Euh, euh, c'était une mère, une, mam, une parent d'élève euh, qui travaillait dans ce bureau. Elle m'a dit, écoute Tocine, euh, je ne sais pas si ça va t'intéresser, mais j'étais allée récupérer ma fille à l'école. Et puis, il y a une maman qui m'est sautée dessus en disant, ouais, j'ai besoin de quelqu'un pour donner des cours particuliers à mon fils et à son cousin. Est-ce que vous n'aurez pas quelqu'un S'il vous plaît, trouvez-moi quelqu'un. C'est vraiment important qu'il puisse bosser son anglais. Alors, je te passe le, les coordonnées de cette personne-là. Appelle-la et puis tu verras avec elle. Si elle te propose quelque chose qui te plaît, tu dis ce que tu veux parce que ça sera de toute façon entre vous deux. Vous savez ce qui s'est passé J'ai appelé la famille et euh, ils m'ont proposé trois fois ce que je gagnais par heure. Donc, le fait que j'ai voulu faire ce que Dieu me demandait de faire, Dieu m'a montré que quand tu sais le mettre lui en premier, lui, il peut te donner trois fois ce que toi t'aurais eu en travaillant, quoi. Donc, ça veut dire que si j'avais travaillé sur euh, les deux semaines, j'aurais, on va dire un exemple, hein, euh, j'aurais peut-être gagné 200 euros. Mais parce que j'ai décidé d'obéir à Dieu, la deuxième semaine, j'ai pas gagné 200, mais j'ai gagné 300. Et ça, ça a été un déclic pour moi. J'ai compris que c'est pas euh, qui tu as comme personne, comme piston ou d'où tu viens, mais c'est « est-ce que tu as vraiment confiance en Dieu ?» Et c'est à ce moment-là que ce verset de la Bible qui dit « que ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et feront des exploits » a pris son sens. Après, enseigner les enfants, c'était devenu quelque chose d'assez euh, facile pour moi. J'avais l'habitude, mais ce n'était pas encore assez parce que pendant les vacances scolaires, on ne travaille pas. Enfin, C'est assez précaire au fait quand on enseigne l'anglais euh, aux enfants. Et... Je me souviens que j'avais prié en disant « Voilà Seigneur, j'ai l'air, enfin, les gens ont l'air d'apprécier mon service et j'aimerais bien en vivre. Mais est-ce que tu peux ouvrir une porte pour moi dans ce domaine-là » Et euh, une de mes amies m'a contactée en me disant « Écoute, j'étais en train de parler avec euh, mon beau-frère qui est directeur d'une école. Et euh, il m'a demandé « Mais ta copine, là, elle fait quoi ?» Et je lui ai dit que tu enseignais l'anglais. Et il m'a dit que dans son école, c'est une école de commerce supérieure, il recherche actuellement une formatrice à l'anglais. Quand il m'a dit ça, j'ai eu peur. Pourquoi Parce que moi-même, je n'ai pas de master. Okay j'ai un niveau Bac plus 2 euh, et tout ce que j'ai eu jusque-là, c'était par la grâce de Dieu. Mais ma foi était arrivée à ce niveau-là où je croyais pour les enfants, pour les, rec les retraités, pour les cours que je trouvais sur le Bon Coin, et ce genre de choses-là. Mais aller enseigner en école supérieure, moi... Mais comment je vais faire ça En plus, en face de moi, j'aurai des élèves qui sont potentiellement plus diplômés que moi. Donc, qu'est-ce que j'aurais à leur apprendre Et franchement, je ne voulais pas y aller. J'avais tellement peur, j'avais le trac. En plus, à l'époque, je crois que j'avais 25 ans. Um, mais uh, Ma copine m'a dit « Mais vas-y, je crois en toi, tu peux y aller, tu peux y arriver. » Et je me suis dit « T'as aussi une vas-y. » De toute façon, le pire qui puisse se passer, c'est qu'on te dise non. J'y suis allée, ça s'est super bien passé. Ils m'ont dit, je leur ai expliqué que je pas le diplôme qu'il fallait pour. Ils m'ont dit, contrairement au parcours classique de professeur qu'on a, toi ton plus, c'est que tu as appris par l'expérience. Tu es peut-être jeune, mais tu as plus d'expérience que quelqu'un qui sort d'une école. Vous voyez comment Dieu peut prendre ce que toi tu vois comme faiblesse et le tourner en atout. Et donc, ils m'ont prise euh, et le premier jour, je n'oublierai jamais, où je devais enseigner une classe, c'était une classe de Master 2. J'ai pas dormi de la nuit. J'étais couchée dans mon lit et j'avais l'impression de suer même. <rire> Tellement que je stressais. Euh, et j'avais pas envie d'y aller. J'ai encore une fois pensé à abandonner. Quoi. Et puis euh, je me suis dit, je peux pas abandonner. Euh, Dieu est avec moi. Et, et, et, et j'ai souvent eu ce verset-là qui me revient. C'est quand tu es faible que là, je suis fort. Parce que. Ça, la force de Dieu s'accomplit dans, dans ma faiblesse. Donc, c'est quand j'arrive à la fin de moi-même, de ce que je sais que je peux faire, de ma confiance en moi, que là, le surnaturel de Dieu peut prendre le dessus. Donc, malgré le fait que je n'ai pas vraiment dormi la nuit, j'ai trouvé le moyen d'arriver en retard. Donc, j'arrive, tous les autres classes, ils ont déjà cours, et je rentre dans la salle... Tu vois que les élèves, ils, ils, ils étaient déjà en train de se poser des questions. C'est qui cette prof d'anglais? est leur retard? C'est comment? Machin. Et je vois que c'est des masters 2, quoi. Donc ils ont à peu près mon âge, voire plus. Et donc je rentre dans la salle. Toujours stressée. Mais j'essaye de le cacher. Je commence à donner mon cours. Et j'avais toujours développé cette méthode assez ludique parce que c'est ce qui marchait bien avec les enfants. Euh, à la pause, je les laisse aller en pause et puis j'entends euh, les élèves dire derrière « Oh, elle est super cette prof, franchement super !» Je crois que ça va être une année géniale. Oh, quand j'ai entendu ça, j'étais tellement contente. Je disais « Seigneur, il n'y a que toi pour faire ça <rire> !» Et euh, ça m'a aidé à passer un autre cap. Et, et j'ai compris qu'il n'y avait pas de limite. Et c'est nous qui limitons Dieu, au en fait. Parce que notre capacité, elle ne vient pas de notre background, de qui nous sommes, mais de combien on croit en Dieu et combien de territoires on est prêt à aller chercher. J'aurais pu ne pas aller à cet entretien, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas bon, que Dieu ne voulait pas me donner ça, mais il fallait que moi aussi je décide de marcher par la foi. Et une fois que j'ai compris ça, j'ai compris qu'il n'y avait pas vraiment de limite à ce que Dieu pouvait faire dans ma vie et au travers de moi, parce que ce n'est pas une question de moi, c'est une question de lui au travers de moi. Donc j'ai commencé dans cette école, ça se passait très bien, on plus le temps avançait, plus on me donnait de cours. Euh, j'ai pu à un moment négocier euh, mon salaire et ils m'ont fait une promesse par rapport à une augmentation. Et euh, finalement, moi j'ai cru en leur parole, mais il n'y avait pas vraiment eu de papier écrit. Et au moment d'établir cette promotion-là, ils ont changé d'avis. Alors que j'avais choisi de travailler avec eux au lieu de travailler avec d'autres groupes parce qu'ils m'avait proposé une, une augmentation qui m'intéressait. Et c'était un groupe d'écoles. donc j'avais comme ambition de moi monter mon, mon, mon, mon centre de formation à l'anglais et pouvoir être celle qui dispense les cours d'anglais pour toutes les autres écoles. Je crois qu'il y avait 15 à 20 écoles. Et je me suis très vite rendu compte que ce n'était pas vraiment le projet qu'ils avaient pour moi et que je risquais fort bien d'être bloquée à ce niveau. Et ça a créé une forte frustration en moi parce que à ce niveau-là, j'avais déjà enseigné à la Sorbonne. Là aussi, c'est un miracle comment ça s'est passé. Euh, voilà, j'avais enseigné à la Sorbonne, j'avais enseigné dans plusieurs écoles. J'avais déjà travaillé avec Renault, j'avais déjà travaillé avec Unilevel. Voilà, donc je m'attendais à un autre niveau et je croyais que ça allait être fait au travers de cette école. Et je me sentais vraiment mal. Je me souviens que j'avais une conversation avec ma sœur et puis ma sœur elle m'a dit « Mais qui t'a dit que cette école était ta source ?» « C'est Dieu ta source ou c'est cette école ?» Quand elle m'a dit ça, ça m'a touchée. Et euh, j'ai compris que Dieu avait plus grand. Et que Dieu, quand il veut se glorifier, euh, il, il utilise parfois des méthodes qui sont au-delà et qui sortent de ce que nous, on imaginait, en fait. Donc, j'ai dit, « Ok, Seigneur, je suis prête à aller au niveau supérieur parce que je crois que tu as des plans plus grands pour moi. Et je crois que le fait d'entreprendre, c'est pas juste pour moi. » Parce qu'à cette époque-là aussi, j'étais déjà mentor. Je suis mentor depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Donc, je coach des jeunes femmes à l'église, des jeunes hommes aussi, euh, à, à grandir spirituellement, mais aussi à trouver un rêve pour leur vie et à aller plus loin, en fait. Et il y a un niveau où on arrive où tu peux pas juste dire aux gens quoi faire. Il faut que ta vie soit un témoignage vivant de ce que tu dis. Et moi, je prêchais « Rien n'est impossible. Dieu n'a pas besoin de ton diplôme, il peut t'emmener loin. » Mais il fallait que ma vie le montre un peu plus que ce que ça faisait déjà. Et donc j'ai décidé de lancer euh, Yep. Um, et euh, mais j'avais pas vraiment de temps parce que j'étais à un point où je donnais énormément d'heures de cours et j'étais pas mal occupée avec ce que je faisais à l'église. Donc j'avais pas vraiment le temps de vraiment me lancer. Et puis il y avait aussi cette peur là. Et on a eu le confinement. Quand il y a eu le confinement, j'ai eu plusieurs personnes qui ont commencé à m'appeler en me disant Mais Tocine, là c'est le confinement, vous savez le premier confinement, on croyait que ça allait être le seul confinement qui allait avoir lieu Est-ce que tu peux me donner des cours Là il faut que je bosse mon anglais, c'est l'opportunité de ma vie Et moi j'ai je, je, compris que la demande elle était là J'ai commencé donc à donner des cours, euh, à faire des vidéos au fait, j'appelais ça confinement English Challenge okay Où euh, je donnais des tips aux gens pour pouvoir bosser leur anglais de chez eux et les gens ont pas mal apprécié et puis ils me disaient euh, euh, du mois de quoi De février, ouais, fin février, début mars, jusqu'au mois de juin-juillet, c'est trop bien, Tosine, c'est quoi les formations que tu offres Ça coûte combien J'avais déjà le logo Yep, mais pour l'instant j'étais plus active sur les réseaux sociaux et je gardais quand même ma place euh, euh, dans les écoles de commerce qu'autre chose. J'avais pas encore vraiment euh, ce statut d'entreprise. Et ça m'a motivée à vraiment donner vie au fait. à yep Et je sais que je, je doutais à un moment dans mon cœur, est-ce que je veux faire du développement personnel, donc aider des gens, euh, parler de, de, voilà, de, de croire en soi, de vouloir avoir de grandes choses, de vouloir viser de grands buts et chercher ce que Dieu a prévu pour toi. Des formations plus dans ce sens-là, ou plus des formations à l'anglais. Et puis, dans mon cœur... J'ai compris que, enfin, j'avais vraiment le sentiment que j'étais pas obligée de séparer ces deux formations et que je pouvais les mettre toutes les deux ensemble et ça ferait une différence par rapport à ce qu'on a sur le marché. Donc j'ai lancé Yep et euh, j'ai lancé le slogan Yep en six mots c'est quoi C'est euh, de l'anglais, ok, professionnel, du fun, du fun et du développement personnel. Et c'est comme ça que j'ai lancé Yep euh, et j'ai commencé avec deux cursus, starters et business. Ça m'a pris beaucoup de temps pour créer ça. Pendant le confinement, les gens ils étaient là, "Ah ouais, moi c'est bien, je me repose." Moi, je me reposais pas, je bossais. Je voyais pas à quelle heure je me réveillais, je ne savais pas à quelle heure je me couchais, c'était énormément de travail. Et euh, je me souviens que quand j'avais même commencé mes vidéos sur euh, internet, il y avait un jour où euh, j'avais décidé de faire toutes mes vidéos en anglais et de les sous-titrer en français. J'ai donc pris mon vendredi, je sais que j'ai enseigné le matin, et puis je me suis dit, bah l'après-midi, je vais euh, sous-titrer cette vidéo qui dure euh, 4 minutes. Il était 21h, et j'avais fait que 2 minutes de toutes les 6 minutes. Et là, je me suis sentie découragée, et je me souviens que, limite, j'avais envie de pleurer. Et je disais, Seigneur, si ça me fait ça pour chaque vidéo, moi, je sais pas comment je vais faire, il faut vraiment que tu m'aides. Et j'avais décidé ce jour-là d'aller me coucher. Et quand je suis allée me coucher, le lendemain, le lendemain euh, je vois euh, sur euh, euh, Facebook qu'une personne que je connaissais de mon église a vu ce que je postais. Elle a dit « c'est super ce que tu fais, si je peux t'aider, n'hésite surtout pas ». Et cette personne était bilingue et avait fait les formations nécessaires pour pouvoir m'aider au montage. Donc Dieu a pourvu comme ça. Et ça, c'était une partie. Il y avait l'autre partie où j'essayais de faire des vidéos, mais de voir les monter moi-même, ça prenait trop de temps. Je ne savais pas comment j'allais le faire. Et j'ai contacté par hasard comme ça, une personne qui avait fait la même formation que moi de montage. Et cette personne était au chômage. Cette personne, c'est celle qui m'a aidé à monter toutes mes vidéos à un prix hyper concurrentiel, quoi. Et j'ai compris que quand Dieu te donne une vision, réfléchis pas à comment, ou avance et quand il y a une difficulté, demande à Dieu de t'aider, tu vas voir Au fait, mes difficultés sont devenues des opportunités pour que je puisse voir Dieu agir dans ma vie d'une façon grandiose, au fait hum. Donc, j'ai pu monter mes formations et euh, j'ai lancé la première, enfin j'ai fait le premier live pour annoncer la sortie de YEP le 4 juillet 2020. <rire> et je m'attendais à avoir une foule de personnes à mon live, euh, vendre, bon, peut-être pas sans, sans formation, mais je me suis dit au moins 20. Parce que je crois que sur ma page, j'avais déjà 700 followers. Et j'avais énormément de gens qui me demandaient, mais qu'est-ce quel est ton programme Ça se passe comment J'ai fait le live, il y avait trois personnes elles sont arrivées avec une demi-heure de retard et aucune d'entre elles n'a payé la formation. Enfin si, une personne. J'étais tellement démotivée, j'avais envie de pleurer. C'était dur parce que j'avais bossé tout ça, j'avais investi toutes mes économies et premier mois, après tous ces efforts que j'ai faits à me créer une communauté sur Internet, je n'ai qu'une personne qui paye mon programme et il n'y a que trois personnes présentes. Alors que j'avais prospecté les deux dernières semaines, j'avais eu oui, on sera là, machin, nanana, et là rien. Et le truc, c'est que quand on est formatrice à l'anglais, les sessions fortes, enfin les moments forts, c'est vraiment d'octobre jusqu'au mois de juin. Entre juin et octobre, c'est les périodes des vacances. Les gens, ils sont pas vraiment, ils n'ont pas vraiment envie d'apprendre l'anglais. Et même les entreprises, euh, voilà, c'est pas le moment où elles payent des cours d'anglais pour leurs employés. Donc en général, à cette période-là, je devenais interprète. Et là, je m'étais tellement concentrée sur YEP et j'étais tellement sûre d'avoir un certain public que je n'avais pas prospecté ailleurs. Et donc, je me retrouve sans rien et en déficit financier. J'étais mal. J'avais envie de pleurer. Et je me souviens que ce soir-là, j'étais dans mon lit et je me disais, mais qui t'a envoyé Pourquoi tu as fait ça Comment tu vas faire pour t'en sortir et j'en avais parlé encore à ma famille et puis ils me disaient mais on est super fiers de toi, t'es partie de rien, Dieu avec toi, tu te rends pas compte que c'est l'ennemi voilà, qui essaye de te décourager, tu peux y arriver. Donc le mois de juillet finalement j'ai pas pu faire de formation payante, le mois d'août c'était un peu mieux, j'avais eu 4 personnes et j'ai déchanté au fait parce que moi dans ma tête ça aurait été 20. Le premier mois, puis 30, puis 40. Je croyais qu'en décembre, j'aurais 100 personnes. Donc, j'avais déjà commencé à recruter des gens parce qu'avant ça, j'avais géré un centre de formation. Donc, euh, voilà, je connaissais pas mal d'enseignants. Et là, bah, deuxième mois, 4 euh, personnes. Il euh, y a une personne qui décide de faire plus septembre, en août. Et, et euh, j'ai pas voulu abandonner. De toute façon, il y a un moment où tu as tellement investi que tu ne peux qu'avancer. Et puis, j'ai décidé de continuer à croire. En Dieu et de croire que c'était possible et aussi une chose qui m'a vraiment motivée c'est que c'était peut-être 3 4 personnes mais elles étaient toutes hyper contentes de ma formation quoi euh, quand il euh, y avait un de, des pers une des personnes qui faisait la formation euh, a eu sa femme sa femme m'a appelé en me disant mais qu'est ce que tu as fait avec mon mari je l'ai jamais vu aussi studieux aussi motivé c'est génial ta formation euh, pourquoi il y a qu'un mois à l'époque j'avais que deux mois je lui ai dit non, il y a deux mois. Il me dit mais pourquoi ça dure pas plus longtemps Donc ça c'était la façon de Dieu de me motiver et de me faire croire moi j'ai des plans par derrière, j'ai prévu des choses. Par derrière. Et là ça m'a rappelé que les motivationals, qui sont la partie donc il y a la partie anglais et la partie euh, motivationals, je les avais vraiment créées avec Dieu quoi. Euh, vous imaginez pas là mes formations elles sont faites il y a plusieurs personnes qui me disent qu'elles ont l'impression que je fais ça depuis tellement longtemps mais le nombre de vidéos que j'ai fait et j'ai refait le nombre de vidéos que j'ai commencé à monter et puis après je me suis assise en me disant mais qu'est-ce que je vais faire? qu'est-ce que je vais mettre là il faut 20 sessions j'en ai que 15 qu'est-ce que je vais faire enfin tu, tu, te, tu te demandes comment tu vas y arriver quoi? Au final j'ai compris que ça ne servait à rien de stresser. Et j'ai compris aussi que la grâce de Dieu était suffisante. Et j'ai compris que chaque obstacle, encore une fois, est une opportunité pour que je connaisse mieux le Seigneur. Et chaque faiblesse que j'ai est une opportunité pour moi de devenir plus fort. C'est-à-dire de laisser Dieu prendre plus le contrôle. Et ce n'est pas les diplômes qui font qu'une personne réussit. Parce que la Bible dit qu'en en vérité, en vérité c'est l'Esprit de Dieu qui donne à l'homme l'intelligence. Alors, toi qui te demandes « Ouais, mais est-ce que je peux ?» Il y a tellement de gens sur le marché. Moi aussi, si tu tapes « cours d'anglais », il y a tellement d'entreprises qui donnent ça, il y a tellement de méthodes. Mais Dieu m'a dit de le faire, alors je le fais. Et Dieu ouvre des portes pour moi. Donc, ne te pose pas de questions. Si tu sais que ce plan-là vient de Dieu, vas-y. N'essaye pas de dessiner tout le plan. Parce qu'en général, ça ne se passe pas exactement comme on a, comme on a prévu. Mais euh, Dieu aussi, il aime le fait qu'on puisse dépendre de lui. On puisse lui demander, Seigneur, c'est quoi la direction Et puis Dieu aime nous surprendre et il le fait tellement bien et il dépasse nos attentes. Alors ne laisse pas tes doutes te bloquer, laisse Dieu agir et prendre ton premier pas. Ne cherche pas à savoir tout, tout ce que tu sais que tu peux faire là aujourd'hui, fais-le et plus ça va avancer, plus tu vas voir la main de Dieu, plus Dieu va te faire rencontrer les bonnes personnes au bon moment, il va te donner la bonne tactique, il va te donner ce qui manque au fait, il va pouvoir financièrement, il va pouvoir intellectuellement, en idée, en contact, en tout, et ça viendra de Dieu, et ça le glorifiera encore plus, et ça motivera encore d'autres personnes à faire autant parce que depuis que j'ai monté mon entreprise, j'ai beaucoup de personnes que je coachais qui, elles aussi, ont commencé à le faire. Et ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir, de pouvoir voir que mes formations ne sont pas juste des formations qui aident des gens à parler l'anglais, mais qui changent des vies quand tu entends des clients qui te disent « Franchement, cette formation, c'est la meilleure décision que j'ai prise cette année. Franchement, cette formation, ça a changé ma vie. » Voilà quoi, merci Seigneur pour cette grâce de m'avoir utilisé pour ça. Et toi qui regardes cette vidéo, il y a des choses que Dieu veut utiliser pour produire, pour changer aussi tellement d'autres vies. Arrête de limiter Dieu, arrête de vouloir tout contrôler, arrête de vouloir penser à oui, te comparer à quiconque, c'est pas grave. À partir du moment où Dieu t'envoie, il va pourvoir. Commence et évite de parler de ton plan à tout le monde parce que la vision que Dieu il a mis dans ton cœur, c'est pas ce qu'il a forcément dit à toutes les personnes qui t'entourent. Donc tu es capable. D'accord Et même quand tu ne crois pas en toi, Dieu croit en toi. Et si Dieu croit en toi, c'est tout ce qu'il faut. Euh, je sais qu'il y avait une fois, j'avais eu un entretien d'embauche et je stressais. Et une personne qui m'a dit, tu sais, signe il peut avoir 10 personnes, mais parce que toi, tu as Dieu avec toi, tu es meilleure qu'elles toutes. Alors fonce Dieu avec toi, tu vas y arriver. S'il a fait avec moi, moi qui croyais que le McDo, ça allait être le meilleur poste de toute ma vie, Là, il fait de moi une CEO, il a fait de moi interprète, j'ai travaillé avec la Sorbonne et ça, sans le diplôme qu'il faut. Et je crois que je suis au début parce que là, je suis en train de négocier pour avoir des partenariats avec d'autres grands groupes et d'autres choses que Dieu me donne. Fonce ne te prive pas de l'opportunité pour toi de découvrir Dieu comme jamais tu l'as découvert tu l'as déjà expérimenté d'une mais d'être une source de bénédiction pour les autres et surtout d'accomplir la grande destinée qu'il a pour toi parce que personne n'est là par hasard que tes parents t'aient voulu ou pas que ta mère t'ait voulu ou pas Dieu il a un plan pour toi si tu es là c'est parce qu'il a un plan pour toi Et il faut que tu le laisses agir au travers de toi en obéissant suis le rêve que Dieu a mis dans ton cœur. il va aplanir tes sentiers il pourvoira et tu vivras la vie pour laquelle tu es né. Voilà, c'est moi, c'est Tossine, um, CEO de YEP, Your English Perfected. Um, si vous voulez en savoir plus sur nos formations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes sur Instagram, Facebook, um, YouTube, LinkedIn. Okay? Vous pouvez aussi nous envoyer un email. Que Dieu vous bénisse et n'oublie pas, tu n'es pas n'importe qui. Dieu a un plan immense pour toi et ce plan-là n'attend que toi. Personne ne pourra t'arrêter si toi, tu décides de te mettre en accord avec notre Dieu. Goodbye! God bless you!